Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter le petit exemple photographier. L'objectif de l'exemple, c'est d'expérimenter l'usage des appareils photo et de l'album photo. Point barre. Petite démonstration de notre application. Donc vous voyez, j'ai le choix entre accéder à la bibliothèque. Et là, vous voyez, c'est la première fois que j'exécute l'application et il me demande si je veux accéder aux bibliothèques photo. Et puis ben voilà, alors j'ai pas grand-chose. Hein. Euh, j'ai simplement ici une photo, mais il n'y a pas de problème. Je peux la sélectionner. Je peux ici euh, la rééditer. Je peux... Euh, voilà. Je la choisis et je la mets dans une scroll view euh, donc c'est euh, classique. Maintenant je peux avoir envie euh, de prendre une photo. Vous voyez que là il me demande si j'accepte d'utiliser l'appareil photo. Et donc vous voyez ici, alors, ben, vous voyez euh, mon studio. Donc on va prendre une belle photo et puis je la prends. Use photo et vous voyez que ben, c'est cette photo que je vais trouver euh, dans ma scroll view. Si par hasard je veux photographier mais que j'essaie de feinter et que je prends une vidéo, alors déjà il me demande si j'accepte l'accès au micro et euh, par ailleurs euh, eh bien j'enregistre par exemple une petite vidéo, je sors, je dis que j'utilise cette vidéo et à ce moment là il me dit hé hey, oh t'as enregistré un film, moi je ne sais pas mettre un film dans une UI scroll view. donc en fait il laisse finalement la photo que j'avais déjà auparavant. Regardons ce que cela donne sur le simulateur. Et eh bien tout simplement je n'ai pas l'accès à l'appareil photo, j'ai juste l'accès ici à la bibliothèque. Donc elle est peuplée de photos par défaut. Et vous voyez que sur ces photos par défaut je peux en sélectionner une et je peux ici et eh bien euh, scroller alors pour, euh, voilà, pour euh, la rapetisser il faut que j'appuie sur les touches ALT mais effectivement je peux également les faire euh, se promener. C'est aussi simple que ça donc petite variation parce que je n'ai pas d'appareil photo sur mon simulateur bien évidemment. Regardons les sources de cet exemple donc j'ai un vue contrôleur et une vue. Donc ça c'est le vue contrôleur on le regarde rapidement il n'y a pas grand chose de changé. Hein, c'est la manière assez classique de travailler. Ben là j'ai une petite variante sur la façon de déclarer la variable V. Et ce qui est intéressant par contre c'est ma vue. Donc ma vue ici alors là il y a un paquet. Je supporte le UI Navigation Controller Delegate. Je vous ai expliqué dans une séquence précédente que même si vous ne l'utilisez pas de manière explicite, le UI Image Speaker, lui, le demande. Donc, euh, vous posez pas la question. Si vous ne le faites pas, en fait, l'application marchera. Je me suis amusé à le retirer, mais vous avez un gros warning. Moi, je ne suis pas à partir des warnings, donc je l'ai mis. Voilà. Euh, le UI Image Speaker Controller Delegate et puis le UI ScrollView Delegate, que ça c'est parce qu'on va simplement mettre la photo dans une scroll view. Bon ici j'ai une référence sur mon contrôleur de vue et en fait vous avez vu dans l'initialisation dans le contrôleur on positionne ce paramètre juste après le init. Bon donc là, ici, j'ai deux boutons Prendre photo, bibliothèque, j'ai mon UI Pure Controller, j'ai ma UI Scroll View et j'ai mon UI Image View. Là, c'est euh, l'initialisation. Donc je fais l'impasse sur euh, la particularisation, les labels, les boutons, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je crée un premier bouton et en fait, je teste si. Par hasard, la caméra, enfin l'appareil photo et la caméra existent. S'ils existent, j'ai besoin de deux boutons. Donc l'un pour photographier et l'autre pour accéder à la bibliothèque. Et si je n'ai pas l'appareil, je n'ai qu'un bouton pour accéder à la bibliothèque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, du coup, je mets l'autre bouton à nil. En fait, par convention, j'ai décidé que bibliothèque, c'est soit la bibliothèque, soit rien. Et euh, du coup ça veut dire que l'appareil photo peut devenir la bibliothèque s'il n'y a pas d'appareil photo. Voilà c'est tout, c'est juste un jeu euh, là-dessus. Ensuite, bon ben redessiner, euh, je ne vous le fais pas. Alors ce qui est intéressant c'est de, de regarder, euh, j'ai deux méthodes. Donc j'ai le bouton qui va me permettre de sélectionner, c'est le bouton associé à la bibliothèque et euh, le bouton qui me permet de photographier. Donc J'aurais peut-être pu unifier les deux mais là euh, j'ai fait les choses séparément comme ça c'est clair. Alors là j'ai ici un truc qui est assez classique. Euh, mon, ma variable UI Picker, elle a été déclarée mais elle n'a pas été initialisée. Bon, J'aurais pu initialiser dans le init hein, bien évidemment mais j'ai une manière de faire qui est classique en objectif c si le photopicker est égal à nil et eh bien ça veut dire que du coup je vais le créer. Donc nil ça veut dire false, note de, note de false ça veut dire true, donc hein, c'est assez logique. Donc du coup ici vous voyez, euh, je crée le photo picker la première fois et les fois d'après je ne passe pas dans cette séquence de code. Et puis évidemment je dis que le délégué c'est moi. Et puis euh, du coup je dis que je veux récupérer les choses depuis la bibliothèque photo, j'autorise l'édition et puis je fais la présentation et je demande à mon contrôleur de faire la présentation. Même topo avec photographier. Là ici vous avez la même séquence de code. Je crée le picker la première fois si j'en ai besoin. Et ici, alors je récupère la liste des médias disponibles en sélectionnant de ne prendre que les caméras. Donc c'est-à-dire que j'ai dit là j'autorise les deux caméras puisque j'affecte le résultat de cette commande dans les médias que j'autorise. Et euh, j'autorise également euh, l'édition. Et à ce moment-là, eh je lance mon picker. Je dois maintenant répondre au protocole UI Image Delegate. donc j'ai deux méthodes. La première, c'est celle qui est invoquée lorsque j'ai récupéré quelque chose. On se moque d'où il provient, de la bibliothèque ou dans des appareils photo. Donc je commence par faire un dismiss. Euh, ensuite, je, récupère, je, je teste ce que j'ai récupéré. Si c'est une photo, ça va. Donc je récupère la photo. Puis j'enlève je la, euh, l'ancienne photo qu'il pouvait y avoir dans le il y a UI Scroll View et je mets la nouvelle photo. Euh, pour ceux qui ont programmé l'imagier, ils ont déjà joué à ce genre de choses. Et puis sinon, si c'est une vidéo, ben, euh, je ne sais pas les gérer pour l'instant, donc je vais mettre un message Ah, tu m'as récupéré une vidéo, euh, j'en veux pas ⁇ Bon, l'intérêt est nul, à part de vous montrer comment je fais, bien évidemment. Et puis euh, ça c'est euh, si je fais un cancel, si je fais un cancel, ici je me contente d'accepter le cancel et de faire un dismiss. Mais vous voyez que si je ne fais pas appel à cette méthode-là, j'aurais beau taper sur cancel, il ne se passera rien. Bon, puis ensuite, eh bien, j'ai le UI scroll view delegate, je vous le fais pas, on en a parlé dans une autre séquence, vous connaissez le fonctionnement de ce protocole-là. Et eh bien voilà, c'est pas si difficile que ça. N'oubliez pas la mise à jour du info.plis parce que c'est un peu surprenant. Mais encore une fois, si vous lisez proprement les messages avant le crash, il faut toujours le faire. Parce que si le crash est lié à une exception, en général, il vous dit pourquoi. Et vous avez donc déjà de quoi agrémenter vos applications par de l'insertion d'images qui ont été prises dynamiquement avec le terminal. La géolocalisation et l'appareil photo, c'est des gros plus. Pour ce type de terminal parce que vous l'avez tout le temps avec vous et donc ben, vous pouvez euh, vous en servir quand bon vous semble. Je vous remercie de votre attention, à bientôt